Nous avons dû faire face à des, de nombreuses inquiétudes, que ce soit de la part de, de salariés, mais aussi d'entreprises. De, mais euh, en tout cas, les retours ont été euh, toujours excellents, vraiment. Et euh, nous avons pu découvrir aussi euh, de, des employeurs sincèrement soucieux de, de la santé de, de leurs salariés. Voilà, donc toute cette période a été particulièrement riche, comme je le disais, pour nous. Et euh, enrichissant, j'espère, dans les deux sens, dans la relation qu'on a avec nos... Entreprises. Ça a été une occasion de recréer du lien et d'apporter de la nouveauté alors dans ce que j'entends pour de, toi De créer des liens avec les entreprises que peut-être on n'avait pas eu le, le, le temps d'accompagner de, de, aussi souvent par le passé et de renforcer les liens avec des entreprises qu'on voilà, qu accompagne déjà au quotidien de manière assez intense. Bah, C'est sûr qu'une crise, euh, finalement, elle nous, a, elle nous a forcés à nous arrêter. Et puis, quand on s'arrête, bah, on pense, on réfléchit, euh, et puis on rencontre plein de gens. Euh, donc, euh, ce qui... donc, moi, je me suis dit, bon, voilà, euh, j'ai regardé l'entreprise à l'arrêt, et sur le plan concret, j'ai constaté que les sanitaires de l'atelier n'étaient pas haut niveau, donc on était un cordonnier mal chaussé. On a fait des sanitaires de beaux sanitaires dans les restaurants, <rire> puis les notes étaient pourries. Donc on en a changé. On a dit voilà, ce qui a changé, c'est que euh, le coronavirus, il nous a dit bah voilà, il faut être impeccable au niveau sanitaire. Donc faut monter en gamme. Donc j'ai fait une pharmacie, une, une, une pièce dédiée à tout ce qui touche euh, aux, aux soins. Ensuite, on a fait des sanitaires impeccables voilà, pour les, les ouvriers. Et on a fait des toilettes d'âme des toilettes à l'atelier, parce que maintenant, on a des filles, vous voyez, donc on ne l'avait pas ça. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et puis du coup, on s'est dit, le sanitaire, c'est bon pour nous, donc ça doit être bon aussi pour nos clients. Parce que ce qui a compté aujourd'hui, c'est de dire que le sanitaire doit être partout. Et quelle que soit ton activité, si tu es entrepreneur, il faut que tu adoptes aujourd'hui un marketing sanitaire pour rassurer tous ceux qui travaillent avec toi, tes salariés, tes fournisseurs, tes clients. Je trouve vraiment vraiment que, le, comme je le disais, le, le, le virage est en train de s'opérer, une fois de plus sans tomber dans, dans l'utopie. Je mentionnais tout à l'heure effectivement qu'on a, on a découvert des, des employeurs sincèrement euh, soucieux de, de la santé de leurs salariés. Euh, on a senti que l'épidémie nous a poussés à s'interroger sur notre façon de travailler. Mais euh, sur notre mode de vie, mais également sur le, le, la manière dont on peut concilier les deux. Mmh. Parce qu'on sait que déjà avant le, le, le confinement, euh, cette barrière entre vie privée et vie professionnelle commençait tout doucement à s'effacer. Les gens commencent à s'interroger jusqu'où on va laisser pousser cette limite, jusqu'où on va accepter encore il voilà, n'y ait plus de barrière entre les, les, les, deux, les deux mondes. Euh, nous avons pu découvrir euh, également une, une vraie solidarité dans des entreprises, encore plus dans le milieu de soins. Euh, et c'est vrai que euh, j'ai particulièrement en tête une entreprise qu'on accompagne depuis plusieurs années où il y avait toujours des sujets de débat. Eh bien, cette crise a permis justement à chacun de serrer les coudes et de, de, de, de, de se battre, si on peut puisse dire, euh, pour un objectif commun de réussir face à cet ennemi invisible euh, on entend de plus en plus parler du care, effectivement, de prendre soin de soi, des autres, de la planète. Et je pense effectivement que ce virage est en train de prendre forme de plus en plus et que cette période a agi comme un accélérateur de, de, de transition euh, pour notre société. Et donc dans notre pratique de, de santé au travail, euh, je pense vraiment que nous ne pourrons pas avancer sans prendre en compte euh, ces changements et euh, sans accepter qu'il y a un vrai changement de paradigme et donc un, un changement de, de regard pour chacun d'entre nous. Donc nous, nous ne pourrons pas avancer si on n'intègre pas ces, ces notions. Et euh, dans ce sens, je, je pense que pour accompagner nos, nos entreprises, nous ne pourrons pas le faire euh, aussi efficacement si nous, on n'intègre pas euh, aussi bien les salariés et les employeurs comme acteurs de leur propre santé, leur propre santé au travail. Euh, et les techniques d'aujourd'hui, je dirais, comme la plateforme santé-travail, certainement pourront euh, compléter notre approche.